مرحبا بكم في حلقه جديده ديال حياتك بني النجاح ديالك حتى يمكنك كاينه شي حاجه اللي ما تعطيها بها عندك الفلوس ديالك يمكنلكش تعطيها شي واحد يتكلف بهم التربيه ولادك والنجاح ديالك اليوم عندي جديد اليوم هو مهدي بناني سبيسياليست فلاكورس اوتوموبيل مي با كو سا. ما شاء الله عليه لا نقول لكم il n'y depuis pas très longtemps, euh, la vérité, la réputation de Yalo Subkato, de et ou au Kharish L'Ouattani, mais le parcours de il est juste bluffant. Alors, la première victoire de au championnat du monde, de Shanghai, changé, elle fait une c'était en 2016, il a été le championnat du monde, toute catégorie, c'est-à-dire les 20 courses de Yalo, la LMBC sur les 4 continents, il a été élu, le livre d'or de la Fédération internationale de la course automobile. Ou dès le championnat en Chine. Et surtout, l'ingézial ou le khrani, le pendant le corona, c'était la seule course automobile en Europe. Euh, et il l'a remporté. Mehdi, dit C'est un plaisir de te recevoir. Et puis, quel parcours, vraiment. Je suis sûre que tu dois être le modèle de beaucoup de jeunes parce que tu incarnes la réussite, le succès et puis surtout le mental, rois chayali. Alors, je sais que je connais ta maman, je sais que ta maman... Est la course automobile, une des premières femmes en Afrique à faire un métier d'homme, une passion d'homme. c'est incroyable. Hursel, le mythe. Donc ça, c'est magnifique. Ton papa, Il est dans le domaine. Il était dans il était la course de la moto, c'est ça dans la moto, et après automobile. Exactement, Aujourd'hui Alors, je des ont Alors, qu'est-ce qui fait qu'un un Thaïa est que parents qui ou que ça n'a absolument rien à voir Qui ce que déjà, je te félicite parce que je ma carrière. spécialiste sport automobile. Donc, je ne sais pas si mais je ne sais pas si tu Attends, je vais te faire Je vous ai dit plein de questions très intéressantes. Là, après les parents, je pense que tu sais, il y a beaucoup d'atfal. Les modèles sont les plus importants que en général, les parents. C'est-à-dire que, on aime bien être un peu rebelles. Du coup, on ne dit pas qu'on a envie d'être comme vous, surtout les parents. Mais au fond de nous, on a envie d'avoir exactement la même vie que les parents donc elle me marbettech tu vois donc depuis uh -huh. l'enfance mon rêve c'était rien sinon c'était une petite combinaison de halo, mukkas, qu'on fait de le domaine avec de belles voitures des week-ends entourés par les sportifs des passionnés parce que c'est des mordus c'est des passionnés en plein maman va y aller va voilà elle est promue je suis un de la donc euh, euh, euh, elle pensait à tout sauf euh, à s'acheter du shopping de femmes. Elle yeah. pensait à acheter des de, de trucs de voiture, des, des pneus de voiture, des dernières voitures de course, mais pas autre chose. Mais de, de, de toutes les manières, c'est un constat général ouais. que je fais à chaque fois que j'interviewe des Toutes les personnes qui ont dit qu'elles sont mécouillées, elles ouais. sont mécouillées. C'est-à-dire qu'elles ont une passion scones, qui est mécouillée, qui est faite, qui est faite, qui est qui est faite, qui est faite, qui est Ça l'habite. Euh, ouais. À quel moment es tu es mécouillée et quel a été non. le déclic, M. Beauty, dans ce métier Moi, déjà, mes modèles c'était mes parents. C'était quand je les voyais, ça faisait mes yeux briller. C'était waouh. C'était pour moi, j'attendais un kara et j'attendais avec impatience le week-end parce que c'était les week-ends de course ou l'entraînement. Il me semble que ta première expérience était Fleu Oui, oui, bah après ça c'est pour montrer ce que tu vaux. Uh -huh. Mais je pense que c'est plus jeune, c'est beaucoup plus jeune. C'est-à-dire que déjà, d'un mois, les carnavals, les canotiers d'Osoph, l'école, quand j'ai mes meilleures combinaisons, disait le moment les combinaison c'est-à-dire mon déguisement c'était pilote. Donc le rêve, disait un peu plus grand. Et lui qui dit que des rêves, le rêve, je lui dis que très rare, que dit que un jour dans le futur. Juste pour le fun, juste pour le fun, c'est-à-dire juste le week-end, tu connais, on dit dans ma voiture de course ou une pêche, donc. Mais qu'en est-il de ces rêves qui lui ont maté, de Les réalisations, disait le gars, les champions du monde, les champions du monde, les champions du jamais je pensais que j'allais être pilote professionnel et courir pour des championnats du monde et des constructeurs là, jamais. C'est ce que je, je, je clame toujours haut et fort. Et c'est pour ça que je pense que en général une carrière elle est. Elle... Parce que tu, tu prends le truc au jour le jour, ce qui vient. Ça. Ça, ça, ce mais je qui... sais que la fois, tes parents m'ont que tu te lances, comme tu as dit la fois, fois dernière. Mais tu as une chose tu es Marrakech. Et un euh, ami à toi, une course de karting, tu <rire> as ouais. kart, tour que tu as vu que tu as vu tu as que tu le carte, à tel point que le un des experts les canotes mec j'ai trouvé l'histoire, il y a quelqu'un qui a fait un cartel qui a fait un cartel qui a fait un cartel qui a fait qui a fait qui a qui a qui a qui a qui a un qui a a un a le carte dialo combinaison de il faisait les choses professionnelles. Ou week-end, fait pas de de le le week-end de de Et du coup, à force de lui dire, à a la C'est il a Donc, il y a un peu de brésil, un a un je le tour, je le record temps de la piste. Donc, je le chrono, je à un parce que vraiment, je veux demander un tour. Moi, je suis quelqu'un, ce que j'ai demandé, je les mets à ouch, je la piste il Donc, elle est arrivée, elle elle Ok, donc euh, c'est filles combinaison disaient le barque à quel jetnik, casque disaient le, Fouché disaient sada il était hyper content que je fasse la course parce que lui faisait ça pour le fun donc il était dans les derniers et moi il a eu savait donc il m'a vu directement le carte de Raierber ou un Indusolucan dans le bateau surtout il y avait beaucoup d'Italiens, français les canoistes cher qu'ont fait championnat, d'art la course le bête, donc fin d'Indus la course barque à quelqu'un de se liser des cartes, juste après barque à quelqu'un كان كلشي تيعيط لبوبون خصو يدير لا بروشين كورس خصو يربح الشامبيونات خصو دونك لي من la bonne opportunité. Mais ce n'est pas vrai. Le c'est le le mental, le mental, le Et à partir du moment où il y a une force, il y a une traîne qui est qui une Alors, depuis la carrière d'elle, qu'elle a été lancée, que tu es partie d'une course à une autre, etc. Maintenant, qu'est-ce que tu crois qui t'a beaucoup aidé dans tes rituels? la préparation de mentale, la préparation de émotionnelle et la préparation de physique. Qu'est-ce que les relèques à ton avis Moi, je pense a... que a... c'est pas une chose, c'est plusieurs choses. Mais pas le je sais que NFMC Death Sport étudie le et j'ai été pris parmi les... Parce que Thierry uh Doum, -huh. des des Donc moi, quand je suis parti, pour pour l'a la sélection grâce au soutien de Sidna Linsron. Euh, où sont les mondes, les, euh, ils sont tous dans, dans leur monde et pas moi Parce qu'en France, il y a 200 circuits, l'Ibania, l'Angleterre partout les pilotes qui ont mis que les, les quatre oui, hein. coins du monde Je suis le seul qui n'est pas qu'un circuit le le Maroc Donc je suis dans un tableau, il un pilote français, espagnol, suisse, italien, anglais et vous avez classement des pilotes dans sport études Donc j'ai été pris. Donc je parmi les 15. Mais parmi les 15, il y a un classement. classement par rapport aux infrastructures de Russie, le pilote chinois, le truc la voyez que les gens sont Mais dit que première journée. toujours le pourquoi je suis dernier je suis, déjà... je suis déjà dernier. Je fait 15, Edouane, etc. J'avais dit, non, on part par rapport, à ton palmarès est Tu as zéro. Et on part par rapport les circuits liés, l'infrastructure liée. Est-ce qu'il y a une académie Est-ce qu'il y a un circuit Est-ce qu'il y a Zéro. On a zéro circuit. Donc permanent. zéro circuit. Zéro. zéro zéro circuit homologué fédération internationale mm -hmm. automobile. Donc, donc, dernier. Allez, ouais, tu seras dernier. Même le championnat, tu seras dernier. Ok, je crois Yves. Donc, quel non seulement parce que ça justifie ce qui mais a un conditionnement qui a un conditionnement condition condition qui est place. cas. Il y place. place. place. de ton parcours. que tu as la phrase La vérité, ça m'a permis de le circuit. C'est-à-dire que fin de la on travaillait tellement sur le circuit qu'on finissait à 18h. On avait à tous, les que on tous les pilotes qui ont on le et je même à Sabou parce qu'on fait sport me à 11 heures du soir je prenais ma bicyclette et je faisais des simulations style tu sais on passe la sixième ème il faut freiner il faut tourner et parce que je pensais qu'à ça peut faire ces que je ils se sont entraînés mieux, ils ont les infrastructures. Mais gens ne sont pas dernier, Marseille, je ne suis pas fatigué. Parce que mm. ouais, je suis maintenant à l'international. peut je le champion marocain, parce que mm. je suis parti mm. de champion marocain, à devenir un champion international. Et le... Le Vraiment, la marche, est... elle est hyper Le gap est important. très important. Ça fait, donc je, je travaille plus et. C'est ce qui m'a le plus marqué, surtout mm. fin. Finalement, j'ai eu le test, ou je te promets le test, les pilotes Je m'appelle le français, le pilote français. Il devait être Smith à Harle et à parce que c'est Smith ce qui m'ont marqué. Il Younes, là je t'ai dit, tu vois, c'est des, des Smith. Je les salue s'ils si regardent l'émission. Mais j'ai Younes, comme je t'ai dit, Jean-Yves, le formateur pour le sport études, et Vincent, qui pour moi est un pilote français très talentueux, mais qui a arrêté aujourd'hui qui mmh. ne me fait plus de dans mmh. la scène internationale parce que fin j'ai j'aime euh, les gens qu'aiment les il y avait mon père ma mère ça m'aime au Maroc ça les avait marqués là nous on veut toutes les nations étaient sur le podium sauf mmh. le Marocain ça fait partie des personnes aussi qui m'ont okay. donné la motivation alors qu'est-ce que tu fais Maria rien ni que tu connais des gens un une, force, une force. Mais cest à gens qui vont vous encourager, ils vont vous descendre, ils vont vous critiquer, ils vont peut-être vous humilier en public. Ce n'est pas un problème. Le problème, encore une fois, c'est l'interprétation des l'événement. C'est un événement un événement qui <cười> <min cười> <m> événement. <'étonne> <cười> حيت التعليق اللي غادي نعطيوه يا اما كنعطيوه تعليق مفلس اللي كيهبطنا لا لا والله الا عندهم حنا ما عندنا في المغرب في وعندهم الله ان ان ما انا en fait, que de la rage de réussir, tu C'est ton avis et au contraire, ce que tu m'as dit, c'est que au contraire, Moi je pense que nous, en général, les Marocains, il faut qu'on se surpasse pour être dans mmh. la scène internationale. Je parle du sport. Mmh. Mais euh, comme la plupart des personnes ont depuis leur pilotes ont des circuits, ils ont des circuits ils ont à l'âge de 6-7 ans. Mmh un à 6 sept ans mais donc mm. du coup avec le gars pour eux il est très important mm. mais après nous, il faut que je pense qu'il faut qu'on se dise euh, si il peut je peux pilote le champion le favori jouer favori il a une tête il a deux pieds il a deux mains mm. pourquoi je ferais pas ça okay. Lui, il est prêt, mais moi, je peux aussi être prêt. Mmh. Et ça, c'est des trucs qui te, qui te, qui te motivent. Sûr. Alors, ça, c'est un point très important. À chaque fois que mes invités sont là, ils comme le behind the scene. Un peu comme les tours de magie. Voir, quand tu trouves que tu as un peu de temps, ou que tu as un peu de temps, mais quand tu as un peu de te Ah, ça a du mmh. sens. Aujourd'hui, Mehdi, dans son discours, les je suis sûre que tu as un peu de temps, mais en tout cas, je suis sûre que tu as un peu de temps. C'est important. C'est. Un, il y a un an. je suis vendu pour perdant, je vais prouver que je ne vais pas être un perdant, je vais être un gagnant. ça se passe avec un prix à payer, le prix des jeunes qui de les jeunes, à l'époque, il te en train de faire des films, ils les, films ils les mêmes scènes encore et encore et encore. Le cerveau, le il ne fait pas la différence entre la réalité et le haja. Donc, le fait que le fait qu'à un moment donné, tu la sensation d'être déjà vu. Le cerveau déjà vu et à le qu'il Et ça, ça me rappelle aussi le grand joueur de. de, de de basket, Michael Jordan, il, il, sait, il voulait faire du. qui aujourd'hui, il est un mi-tawa. Tu es trop petit et tu es trop. Tu ne vas pas réussir. Il faisait la même chose. Il dit Une personne qui l'entraînait, quelqu'un qui fait Tu tous les jours Et <coughs> en à 12, ça c'est que Ça, c'est la première clé qu'il a donnée. Et la deuxième clé, De toutes les manières, soit un problème, une situation, quelqu'un de meilleur que moi. Au contraire. Ils tout au même niveau, ce qui fait que les ressources je le vois à un niveau euh, euh, égal et du mmh. coup, ça donne du courage. Bien sûr. Là, c'est toujours comme ça. Tu sais, moi, là, aujourd'hui, je suis un peu, tu vois, les, les sportifs quand ils viennent vers moi. Ils veulent avoir une carrière sportive en général mmh. ou la même pilote. Et euh, des fois, ils me parlent de problèmes. Je leur dis, « Ah, donc, ce n'est pas des problèmes. Ah, » C'est des tremplins dans ta carrière. Exactement. Hein, le problème que j'ai ah, tu as tenu, ah, le... j'ai été, dis... été disqualifié dans mon championnat au Maroc. Et la raison, je gagnais, je finissais premier, imagine que j'étais disqualifié dans mon championnat au Maroc. C'est à cause d'une personne, grâce à une personne, parce que finalement il m'a ouvert la porte pour l'international. Parce que moi je voulais que être champion marocain. Et le fait de gagner le Maroc et que je sois disqualifié, c'est facile c'est l'international donc euh, donc fois, ça c'est ça c'est ta grande force donc l'interprétation les événements c'est une interprétation négative non non des fois les califs imagine je suis favori parle les dernières courses premier paul et après j'ai un problème technique mm. tu gaz tu vas commencer dernier waouh wow, ouais, tu devais commencer première pas de problème c'est pas grave ça ça va me donner encore plus de force et des fois, des, des, des, des grands prix comme ça, je me suis retrouvé dans des conditions où c'est difficile, où normalement, ça va pas, tu ne vas pas aller dans le bon sens. Tu as d'être premier, tu as un grand prix. Pour moi, il ne faut pas lâcher. Tu vois, il faut pas lâcher. Pour moi, il faut… Quoi qu'il arrive, ouais. on ne lâche pas. Ah, moi, je ne lâche pas. Moi, je ça. lâche pas. Je tu la force avec laquelle alors, ah non, moi, je ne lâche pas. Ah non, je ne lâche, <rire> lâche pas. Je ne lâche pas. Mais tu sais que ça se reflète aussi dans ma vie personnelle. Mm. C'est-à-dire que des fois, tu te dis professionnel c'est pas toi ta vie professionnelle n'est pas liée avec ta vie personnelle mais c'est très lié c'est très lié les qualités d'elle qu'il a alors Britt, avant la fois d'avant de te recevoir forcément j'ai fait des recherches pour honorer les invités diali et j'ai vu le nombre d'accidents médicaux que tu as eu mais inchallah L'accident de l'Oulani, il va abandonner. Et c'est des accidents que tu fais sur YouTube, elles sont ouais. impressionnantes. Qu'est-ce qui fait dans ta manière d'être, le mental que tu ne vois pas ça ni comme un échec, ni comme quelque chose pour continuer à aller plus haut et plus loin ouais. Alors, un être tu des accidents, des fois, au moment du choc, parce qu'on est en direct sur tf sur sport toutes les courses il y a une audience très importante et on est dans des événements où il y a en général 100 à 300 000 spectateurs du principal les parce que parce que des fois j'ai eu des accidents où j'ai fini avec des côtes cassées ou j'ai eu fracture de la colonne vertébrale donc et le but principal c'est que mes parents ne oui, Alors que des fois je me Je me dis, pas le temps de me dire Parce que pour moi, c'est j'ai gardé le réflexe d'enfant Les enfants ont ont la clé, ils ont la clé Ils ont marcher. A chaque fois le but de c'est Parce que c'est vrai que je pense que si mon père ma mère. Un jour, tu vois, ah je me sens que c'est fort et que… Non, c'est un peu de mal. Nous avons une condition de mal. C'est un peu de mal. Donc, quand je vois que j'arrive à leur dire « C'est pas grave, c'est juste un petit contact. » Malheureusement, on a de la sécurité. Pour moi, ça reste… Donc, ça, c'est le premier facteur clé D'abord, banaliser même l'événement parce que les vidéos en effet sur YouTube aussi. Impressionnant, mais quand tu as dit que tu as dit que tu as parents, que tu as dit que tu as qu'il que tu as dit que tu que tu as les que tu as dit que que tu que pour peut-être. Il y a des euh, gens abandonnent les projets d'alum à cause de l'homme. Il y a des gens qui abandonnent à cause d'une mauvaise expérience qui se met tout de suite en échec. Mm -hmm. Et après, il y a des qui ont dit que le discours est un peu mal, il y a des gens qui ont ça se transforme en merde, il y a des gens qui ont dit que c'est un peu Qu'est-ce qui fait que quand tu as des, des situations à part tes parents, quelle est l'autre chose que tu à dire avec ton mental et que tu veux encore plus Je suis quelqu'un qui aime de dire que les choses Allah, chose. Allah, tu je me suis dit, je à côté d'une victoire mais quand je me donc c'est une fois une fois très forte ouais, donc à force de ouais, grandir avec ça écouter ça ou l'Espagne t'es je suis passé à rien d'un exploit même que si je vous on est désolé quand je c'est moi je le c'était pas le moment c'était pas le bon donc du coup pour moi c'est mixte d'accord est-ce Est que tu as eu des moments très durs et si oui c'est lesquels si tu veux bien en parler et est-ce que nous pour les dépasser ah parce oui. que dans une ouais. carrière on a des coups durs on a des claquadillés, le propre Dieu le ça c'est un Tu c'est qu'est-ce qu'on va dire Hop, pop pop ouais après le coup le plus dur que, que j'ai eu c'est la perte de mon ça c'est quelque chose qu'on a qu'on a vécu euh, très difficile très très très, très difficile mais moi je le lis beaucoup à la carrière parce que Marmal m'a déjà une course en... ni oh, entraînement ouais. ni rien. Donc du coup c'est quelque chose de, de très, très fort et là on a su comment.. Comment faire que, Alors comment comment tu as pu le dépasser ça Parce que c'est pas on évident. Plus, euh, on ne va pas dire qu'on a pu le dépasser parce que c'est impossible. C'est une personne qui reste dans notre cœur, oui. c'est quelque chose. Donc c'est difficile de, de perdre une personne qui a fait de sa vie et qu'il voulait juste faire plaisir à ses enfants et à sa femme donc du coup euh, on s'est retrouvés tous euh, à nu à mm. nu, on ne savait pas faire quoi que ce soit sans lui tous les repères à donc euh, j'ai même voulu arrêter ma carrière parce que je ne pouvais pas, j'ai fait un test, je ne suis pas claustrophobe je suis tu ou j'ai pas j'avais plus mon retard, je savais ni piloter ni rien Et je devais montrer le contraire mm. Parce que les gens qui aiment, moi je ne pouvais pas Et, et c'était fort Et dans ma tête c'était là Parce que j'ai ma soeur qui est très jeune J'ai ma mère parce qu'elle est Elle est forte, elle montre qu'elle est forte Mais elle est, elle est rien sans son père donc du coup je devais refléter une image fausse parce que moi j'étais KO et je devais montrer que j'étais fort. Non non je suis c'est ce quoi pas... On va tenir, t'en fait pas, Hada, moi je suis là, moi je. Alors qu'au fond de moi, je me dis, disais, pourquoi Et ça, ça j'ai dû, dû euh, demander conseil à des gens. J'avais un, un frère Jama qui venait chaque semaine chez moi, qui m'expliquait, parce que j'étais déboussolé je faisais beaucoup de choses où je me retrouvais seul. Je voulais être seul et mm. je pense que c'est l'expérience la plus difficile. Mm. C'est quelque chose de jusqu'à aujourd'hui. Je <rire> Jusqu Jusqu aujourd comprends, en tout cas, merci beaucoup pour être le beau message de cœur. Ouais. Mais... Eh, bah t'afflais pas. Je oh. eh, t'afflais ton papa. Et je t'afflais ton papa Et je t'afflais de ton père. Je t'afflais de ton père, de الموت ولا للمشاكل كل واحد كيفاش كتجيه مي لو بروز اللي سمعنا دابا مع عند مهدي سي انا دك من الداخل وما قادش وما عنديش الجد ولكن لا غادي على راسي وغادي نمثل وغادي نبين بيم سافا بيان اي لو سامبل فات لي Ahna rendu le comme si. Hedek le comme si. A force de faire le comme si, que nous voulions de quelque chose. Et c'est ça qui aujourd'hui, Mehdi nous a décrit et <'en> que les uns nous bezef une épreuve. Les gens, mention <t> Allah, le mot c'est pas évident. Euh, merci infiniment non. pour ce beau cadeau. Je vous remercie euh, mm. toutes les stratégies mm. que j'ai dit. Je euh, vous remercie de réécouter la vidéo. Je vous remercie stylo parce que pour moi, j'ai le fait de noter et de pratiquer, de prendre conscience, ça permet de les, les, les installer dans, dans votre vie. Euh, C'était Nahid Rachid pour un épisode d'El Construit. تغيسيت هذا هو الله, الله يحفظكم <تصفح> <تصفح>